Salut salut, ici c'est Rex Potam, aujourd'hui on entame un gros morceau du Requiem, euh, la, grande, la grande prière qui est le, le Dies Irae, qui est classiquement découpé en six morceaux, donc Dies Irae, Tubamirum, Rex Tremende, Recordare, Confutatis, et pour finir le Lacrimosa. Euh, donc ces six pièces on va les découvrir les unes après les autres, aujourd'hui on va juste faire la toute première partie qui est le Dies Irae. Donc le Dies Irae est une séquence courte et rapide, euh, avec énormément d'énergie, donc là, en fa fin majeur. Euh, J'ai déjà eu quelques retours euh, concernant ce, ce morceau qui est limite pas jouable pour des, <rire> des pianistes, même extrêmement confirmés. Euh, à toi de me dire si tu penses le contraire hein, dans les commentaires. Euh, en tout cas, je serais curieux de savoir si tu es capable de jouer ce morceau ben, en l'état. Et N'hésite ben, pas à me le dire, je répondrai de toute façon. Euh, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche. Enfin, tu connais la chanson. Euh, voilà, écoute, bonne écoute à toi Et puis rendez-vous bientôt pour la suite you yeah.